Cette idée recherche de fuite sur un réseau extérieur d'un restaurant à l'orgue du côté de Draguignan dans le Var. Le compteur se situe au bout de la route, le réseau s'étend sur plusieurs centaines de mètres et la fuite après écoute a été localisée à cet endroit précisément. C'était cette idée recherche de fuite.